Alors, le 6.18, on doit trouver l'air entre ces deux courbes-là. La première chose à faire, c'est de trouver les points d'intersection. Au passage, si vous voulez faire un petit croquis, euh, x carré sur 4, c'est quelque chose comme ça. Et mx, c'est une droite qui passe par l'origine. Ça donne une idée de ce à quoi ça va ressembler. Alors, les points d'intersection. Point de intersection. F de x égale g de x. Ça veut dire x carré sur 4 égale mx. Je Écris autrement, x carré moins 4 mx égale 0. <rire> Jérôme qui n'a pas lu le problème encore. On a une fonction qui est une droite. C'est une droite qui passe par l'origine. Et puis on ne connaît pas cette valeur de m. On nous demande de trouver la valeur de m pour que l'air entre les deux courbes soit égal à 9. Voilà ce qu'on nous, qu nous dit. Oui, ça veut dire qu'on a 2 0, x égale 0, x égale 4 m. Donc l'air, ça va être la valeur absolue de l'intégrale entre 0 et 4m de x carré sur 4, moins mx dx. Oui Euh, mais d'après le graphe, on, on sait que ah, c'est égal. parce que en fait on va trouver deux valeurs possibles puisque cette droite là ça c'est avec un M positif ça c'est avec un M négatif elle définit aussi euh, un domaine donc on va trouver deux valeurs de M possibles oui ah dans ce sens là oui ça va pas avoir d'importance tu comprends la valeur absolue à la fin, ça change que le signe. Donc ça va pas. Alors ça fait quoi X cube sur 12. Moins X carré sur 2. Pas sur 12 fait x3 sur 3, puis on a sur 4, donc 3 fois 4 ça fait 12, ouais. je pense. Hein. Alors ça fait 4 fois 4, 16 fois 4, 64 m au cube sur 12, moins 16 m carré sur 2, et puis en 0, c'est égal à 0, donc ça donne ça. Euh, pas m carré, m cube, m cube. Ah, j'entends tout ce que vous dites alors ça fait quoi si on met ça sur on euh, prend toujours la valeur absolue 6 hein. 16 fois 6 cube non cube on a M carré ici, puis fois M, donc ça donne au cube. Donc ça donne 64 M cube. Moins 6 fois 16, ça fait 96. Et 64 moins 96, ça fait... 16 sixièmes, ça fait 8 tiers. 4 fois 8, 32, 4 fois 3, 12. Ça doit, ça doit être ça. Et on veut que la valeur absolue de cette chose-là soit égale à 9, ça veut dire qu'on a deux possibilités, soit... C'est pas des mètres cubes. Donc M égale moins trois demi ou M égale trois demi. Et de têtes. Deux têtes, il me semble que c'est juste. I don't